Oh Oh Oh Oh a yeah, yeah. mon avis, trop de théories Purple Time, j'ai goûté mon riche, ouais. rate n'importe quoi, pas les couilles ce qu'on dit Raconte pas ta vie, le monde est yo, cool yo, ici yo, yo, yo. Laisse des trous dans le jean, le sang est lourd, papy, j'ai fêté la right. vie, chien comme Costa et Takini Jam dans la salle jusqu'au bout de la nuit, yeah. je suis l'ennui Marseille, City bitch connexion, Mata, Californie, Éclectique ouais. si t'as rien compris, bitch de sorti comme au CB, snack pack, veste Teddy, casse dit, j'ai voulu c'est ça t'oublie de dire Y'a un peu tout dans mes soirées, des gens bien, des gens mauvais, des gens pauvres, des gens il Y'a yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. un peu tout dans mes soirées, des gens bien, des gens mauvais, des gens tarés, des gens Tournez la tête, tournez la tête. Tes révolue, dans ça j'évolue. Remarque, j plus Une paire de Nike, au moins une dizaine de marques. Je reste focus, loin des focus. culs. J'étais convaincu, c'est pisse. T'en fais des allus chaque fois que j'allume la puce Fiston, je cuisine mieux que ton daron. J'hésite entre deux chansons, le monde ne tourne pas en. Dans mes soirées, des gens bien, des gens mauvais Des gens pauvres, des gens friqués Y'a yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. un peu tout dans mes soirées Des gens bien, des gens mauvais